Alors, si on revient à ce qu'on a, qu a vu tout à l'heure, eh on a vu qu'avant 1994, on était sur un adressage à plat dont le but était simplement de faciliter l'administration du réseau. Faciliter la location d'adresse, avoir quelque chose de simple, des règles simples, pour que tout le monde se connecte au réseau. Donc, vous aviez une unité centrale, un site central qu'on appelait le Network Information Center, et tous les sites qui voulaient se connecter au réseau pouvaient envoyer un mail ou téléphoner, faxer, pour dire je veux un préfixe pour me connecter au réseau. Alors la pauvre secrétaire qui gérait le fichier Excel, bah, au bout d'un moment, elle en a eu marre parce qu'elle avait de plus en plus de requêtes du monde entier qui voulaient des préfixes réseau et elle n'arrivait plus à gérer. Donc, on a vu que CIDR était une réponse technique au fait qu'on avait un adressage à plat, mais il faut également une réponse technique au problème administratif d'allocation d'adresse. Donc, quand vous avez un problème de scalabilité, c'est-à-dire que vous avez un goulot d'étranglement, un endroit où toutes les requêtes convergent, bah, la meilleure manière pour le résoudre, c'est de rendre les choses hiérarchique C'est-à-dire que l'on va se retrouver, par exemple, avec un organisme de l'Internet qu'on appelle l'IANA, Internet Assigned Number Authority, qui dépend de l'ICANN, et qui va donc distribuer des blocs à des régions. Donc on va couper la Terre en plusieurs régions. Et on va avoir donc différentes euh, autorités qui vont gérer les adresses. Alors, vous avez en Europe le RIPE NCC, aux États-Unis vous avez la RIN, en Asie Pacifique vous avez la PENIC, vous avez le LACNIC pour Latin America Network Information Center, et vous avez la FRINIC pour l'Afrique. Donc, quand vous êtes un opérateur d'une de ces régions, vous n'allez pas directement voir l'Internet, vous n'allez pas aller voir directement l'IANA, mais vous allez voir une, un de ces registres, une des autorités qui vont vous allouer des adresses. Alors, quand je dis vous, en fait, ce sont les opérateurs. Par exemple, FT, Free, etc. sont membres du RIPE NCC et donc peuvent avoir des adresses. Et ensuite, ces adresses vont pouvoir être données aux clients. Donc aux clients de France Télécom, aux clients de Free, aux clients de tous les opérateurs qui sont en Europe. Vous voyez, l'Europe, c'est un peu plus étendu que ce qu'on représente généralement, puisque on a à la fois la Russie et le Moyen-Orient qui sont compris dans la zone Europe. Et... Euh, donc, la... Donc voilà. Donc vous avez ces autorités. Alors on peut le voir sur, sur ce schéma. Alors, on aurait dû le voir. Alors, on ne l'a pas. Donc ce que vous avez ici, c'est un opérateur. Donc vous avez un client qui va recevoir un préfixe. Mettons alpha. Donc ce préfixe alpha, mettons, ça va être un alpha stage 24. Qui est donc un préf... Donc l'opérateur, par exemple, reçoit un alpha slash 16 du RIPNCC NCC, et ensuite, donc, il va pouvoir en dériver un préfixe pour un client. Et si c'est un client ADSL, eh bien, il retrouvera, mettons, alpha.1 slash 32, c'est-à-dire qu'on ne lui allouera qu'une seule adresse, et grâce au NAT, il pourra créer son réseau derrière. Mais une entreprise pourra avoir un préfixe de ce genre. Alors, ça c'est bien, mais ça pose quelques problèmes. Alors si je regarde l'adressage avec CIDR, qu'est-ce que l'on va avoir On va avoir une entreprise. Donc une entreprise A, qui se voit attribuer un préfixe alpha. Donc mettons alpha slash 24 de son opérateur. Maintenant, l'entreprise se dit cet opérateur il me coûte cher, ou cet opérateur il n'est pas terrible, il n'a pas de bonne connectivité. Donc je veux en changer. Et cet opérateur, l'opérateur 2, est meilleur. Donc ce que je veux faire, c'est passer de cet opérateur à celui-là. Est-ce qu'on peut faire ça Est-ce qu'on peut dire à l'opérateur, maintenant, je quitte le 1, je passe vers le 2, et surtout, bah, moi, je veux garder mon préfixe alpha. Non, parce que cet opérateur l'annonce comme étant alpha slash 16, donc quelque chose d'agrégé. Donc ça voudrait dire, bon ça marcherait, mais par exemple cet opérateur lui a beta slash 16 et devrait annoncer à la fois alpha slash 24 et beta slash 16. Alors quand vous savez que les opérateurs sont concurrents, ben, si vous demandez par exemple à Free d'annoncer les préfixes de France Télécom, ben, ils n'aimeront pas beaucoup. Donc, comment on fait ben, On a une première solution qui consiste à renuméroter. Alors ça, les, les clients détestent renuméroter. Parce que ça veut dire que vous allez casser la moitié de votre réseau. Il va falloir renuméroter le DNS, il va falloir renuméroter les imprimantes, il va falloir renuméroter plein de choses, les serveurs web, et généralement ça se plante. Donc il y a quelques années, le monde a voulu renuméroter, ils sont plantés au niveau des annonces, euh, au niveau du DNS, et ils étaient inaccessibles sur le réseau. Donc, c'est un gros problème. Alors si vous êtes un client qui n'est pas un, une société qui fait beaucoup de, de trafic, qui a un serveur web très connu, il une solution qui est très simple, c'est de se dire, je vais rendre mon réseau indépendant du plan de numérotation de l'opérateur. Donc comment on fait ça ben, C'est très simple, on met un NAT et ici, je vais garder 10-8 pour numéroter mes machines. Et puis quand je suis connecté à l'opérateur 1, je vais donc traduire ça en alpha-slash24. Maintenant, le jour où je veux changer d'opérateur, qu'est-ce que je fais Eh bien, je change mon lien, je le connecte ici et je reconfigure mon NAT pour bêta. Donc là, je n'ai pas à reconfigurer tout mon réseau en interne. J'ai juste à changer une ligne de configuration au niveau de mon NAT. Donc ça, c'est quelque chose que les entreprises aiment bien. C'est parce que grâce au NAT, c'est une fonction qu'on n'avait pas vue tout à l'heure. On avait vu que le NAT nous apportait une pseudo-sécurité, une sécurité mais pas, pas formelle. Le NAT a permis de sauver l'Internet. Mais là, le troisième intérêt du NAT, c'est qu'on rend notre plan d'adressage indépendant de l'opérateur. Alors, on peut faire encore plus fort, c'est-à-dire que ici c'est juste une, une renumérotation. Mais on peut imaginer également des sites qu'on appelle multi-hommés. Alors, multi homé ou multi-domiciliés, ça, c'est un problème assez complexe au niveau de l'Internet. Vous avez ici une société, par exemple, qui... Euh, qui vend des, des stylos ou autres, des, des, des biens sur Internet. Et elle se dit, moi, je ne veux surtout pas qu'une panne réseau casse mon business. Donc, je suis connecté ici à un ISP. Alors, l'ISP, normalement, est relativement solide, parce que lui, il va gérer pas mal de redondance. Par contre, ici, j'ai mon lien d'accès, à l'ISP et ce lien d'accès, bah, il est à la portée de n'importe quelle pelleteuse, de n'importe quel rongeur qui adore grignoter les câbles et qui donc peut couper mon réseau, mon accès. Bah, si mon accès est coupé, par exemple, vous voulez acheter un livre sur Internet, vous n'arrivez pas à aller sur la FNAC, vous n'allez pas attendre que la FNAC revienne, vous allez aller chez Amazon. Donc, il faut que... Mon site soit disponible à 100%, même si un lapin trouve que les fibres ont le goût de la carotte et donc euh, grignote euh, le câble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ben, On pourrait imaginer dans le fonctionnement classique on a ici alpha slash euh, alpha 24 et ici on a bêta slash 24. Et donc, je vais numéroter mes équipements ici en utilisant. Un préfixe. Mettons alpha-slash-24. Donc, j'ai mon serveur ici pour la France qui a alpha.1. Et ici, je vais demander à mes deux opérateurs d'annoncer alpha-slash-24. Alpha-slash-24. D'accord Donc, lui, pour l'opérateur numéro 1, pas de problème. Lui, il annonce alpha-slash-16. Il agrège. L'opérateur numéro 2 ne peut pas agréger. Donc il va à la fois annoncer son préfixe agrégé, alpha slash 16, et alpha slash 24. Et là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'Internet Voilà, tout le trafic passera par l'opérateur 2. Vous rappelez la règle du longest prefix match, qui consiste à dire que quand je prends une route, je prends la route la plus spécifique, celle qui a le plus de bits en commun. Donc cet opérateur 1 ayant agrégé offre moins de bits en commun, et l'opérateur 2 ne pouvant pas agréger, puisqu'il offre un, un service spécifique, eh bien, le trafic va être attiré par cet opérateur. Et donc, tout le trafic va passer par l'opérateur qui n'est pas propriétaire du préfixe. Donc, ça, évidemment, on n'aime pas. On voudrait que cet opérateur-là soit plutôt en backup si celui-là tombe en panne. Mais là, le, le cas de fonctionnement normal du réseau fait que ce n'est pas le cas. Alors, comment on fait dans ces cas-là on, on a la solution qui est d'abandonner l'adressage hiérarchique. C'est-à-dire que l'adressage hiérarchique, hein, qu'on appelle aussi PA pour Provider Aggregable, donc PA, c'est donc les règles que l'on a vues avec SIDER. On fait quelque chose de hiérarchique et à chaque fois, on agrège. Ici, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que l'on va faire Eh bien, cet opérateur-là va aller voir son registre. Donc, son Regional Internet Registry. Donc, les opérateurs ont vu pour récupérer des préfixes PA. Mais lui, va récupérer, mettons, un gamma slash 24, donc un préfixe relativement long, de son registre. Et donc, ce préfixe-là, c'est ce qu'on va appeler un PI, PI pour Provider Independent. Et donc, maintenant, vous passez des accords pour annoncer des deux côtés, Gamma stage 24. Donc maintenant, les deux opérateurs vont annoncer leur préfixe, plus le préfixe, donc, Uh, pi uh, gamma stage 24 donc là il est annoncé avec la même taille des deux côtés donc il n'y a pas la, la règle du longest prefix match ne va pas être prise en compte et si vous avez un site qui est proche de l'opérateur 2 ou un client qui est proche de l'opérateur 2 il passera par l'opérateur 2 et si vous avez un client qui est proche de l'opérateur 1 et si vous avez un client qui est proche de l'opérateur 2 il passera par l'opérateur 2 donc, ici, on va casser, vous voyez, à chaque fois qu'on fait un truc dans l'Internet, on le casse un peu plus tard. On avait dit, au début, on donne des adresses globales à tout le monde parce que ça permet l'interconnexion et la création de nouveaux services. Et on s'est vu que ce n'était pas bon, on a mis des adresses privées. Après, on a dit, bah, pour rendre le réseau scalable, on va mettre des adresses hiérarchiques. Et pour gérer ce problème de multi multidomiciliation, eh on enlève des adresses hiérarchiques et on passe sur des adresses, un adressage à plat pour les sites. Alors évidemment, ça veut dire que derrière, on va, il faut limiter le nombre de sites qui peuvent avoir ce... utiliser ce genre de choses, parce que sinon, évidemment, ça, ça cause des problèmes. Alors on a aussi un, un moyen, si on ne veut pas passer par des préfixes PI, donc si vous n'êtes pas un site qui fait du service en ligne, mais supposez que vous vouliez, on veut à Télécom Bretagne, une certaine stabilité pour permettre aux étudiants d'aller surfer sur le web jour et nuit, sans ça discontinuer. Et bien, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est mettre du NAT. Donc, on met un NAT de chaque côté. Donc, les étudiants, ici, on aura un programme d'adressage privé. Et puis... Si vous sortez par ce réseau, eh bien le NAT vous traduira par une adresse en alpha. Si le routage dans votre réseau vous fait sortir par ce réseau, par ce routeur, eh bien là on vous mettra une adresse en bêta. Ce n'est pas aussi bon que ce qu'on avait avant, parce que là, un serveur vous voyez, ne va pas être vu par une seule adresse IP mais sera vu par une adresse suivant l'endroit où on est. Donc ça, ça, ça peut poser un problème. Si vous avez commencé une connexion avec un équipement et que la liaison tombe en panne, si le reroutage vous envoie sur l'autre routeur, eh bien votre adresse IP va changer, donc les connexions ne vont pas pouvoir se, ma se maintenir. Donc on n'est pas aussi bon au niveau performance. Mais on a un moyen comme ça de gérer une multidomiciliation entre plusieurs opérateurs. Alors vous avez des trucs un peu plus pervers hein, qui sont, je ne sais pas si c'est mis à la meselle mais dans certaines résidences vous avez ça, c'est-à-dire que vous avez plusieurs liaisons ADSL qui ont chacun leur adresse IP. Vous avez donc un NAT ici qui va permettre d'envoyer de l'autre de balancer sur une des liaisons ADSL et de garder une stabilité. Donc, à chaque fois que vous sortez sur Internet, vous pouvez avoir, ou chaque connexion peut avoir, un load balancing différent sur une des liaisons ADSL et vous aurez donc une, une autre traduction. Donc, ça, c'est un autre cas de, de multi-homing. Donc, voilà. Alors, je vous propose de nous arrêter là pour prendre une pause. Et puis, donc, après, on continue à explorer euh, l'adressage.